bonjour aujourd'hui nous allons vous montrer comment s'inscrire sur le, la plateforme d'investissement tirus alors voilà je suis déjà sur, sur la page je vais cliquer pour mettre ça en, en français donc comme vous le voyez souhaiterez vous souhaitez vous devenir notre partenaire oui ok euh, si c'est en français vous allez cliquer sur up no ou si c'est en français vous allez cliquer sur inscrit maintenant donc je clique sur s'inscrit maintenant on attend que ça s'affiche ok donc vous devrez prendre le soin de regarder ici, ici vous allez voir le lien hein, de votre parrain. Donc c'est celui qui m'a invité, c'est mon parrain ici. Et ici vous allez mettre votre numéro de téléphone, ici votre adresse électronique, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors nous commençons. Je vais utiliser l'autre courrier électronique. Hum, je vais utiliser une autre. Voilà, je peux faire celle-ci. nom d'utilisateur à 10 caractères. Donc, vous allez utiliser. Euh, Vérifions d'abord s'il y a. Ok, donc le, je pense que le nom d'utilisateur c'est en minuscule, d'accord Donc euh, nous allons faire comme ça Charlemagne. Comme vous le voyez déjà. Je vais enlever le majuscule et même minuscule. Donc, puisque tout est en minuscule. Nom d'utilisateur Charlemagne euh, 28. Je pense que comme ça c'est mieux non? soit je mets 82 chalmaine 82 bon. ici vous mettez votre mot de passe mot de passe que j'ai déjà préparé vous répétez le mot de passe code fin ce code vous permet de faire des retrait d'accord vous allez mettre le code. C'est ce code qui va vous permettre de, de pouvoir faire des retraits. Nous allons faire comme ça. Voilà. Donc, vous allez cliquer maintenant sur Je ne suis pas un robot. Voilà. Ici, vous me dites passage piéton. Voilà. Donc, c'est ça. Vous sélectionnez le passage piéton. Bien. et ensuite cliquez sur suivant vélo mais je ne vois pas vélo ici donc il faut cliquer sur synchroniser ou actualiser donc on me demande de sélectionner des tracteurs je sélectionne des tracteurs j'envoie toi alors je valide je pense que cette fois ci c'est bon une fois que c'est coché vous cliquez sur inscription pour les inscription donc vous vous êtes inscrit avec succès Enregistré oui alors nouvelle partenaire si vous avez plusieurs comptes vous pouvez spécifier une adresse postale pour recevoir les nouvelles de vos comptes si je mets toujours mon email Souvez-garde. Tenez votre premier statut. Donc euh, ouvrir les informations de le profil. Là. Voilà. Donc ça c'est votre lien. Pour moi, c'est ma part ici. un lien de d'invitation. Donc connexion. Voilà le nom, le email, le téléphone. Et pour parrainer, je peux encore toutefois choisir quelques pas ici pour parrainer ceux, ceux qui veulent s'inscrire sur, sur la plateforme d'investissement TIRUS. Voilà, je pense que nous avons terminé notre inscription. Et je viendrai pour vous montrer comment acheter et activer la licence de TIRUS. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et partager, liker cette vidéo. Merci beaucoup. À plus. On se trouve de l'autre côté pour comment pour voir comment acheter la licence et l'activer.